en plus de ceux qui sont sur euh, l'opération Banque Alimentaire en ce jour. Ah, super, super. Je vous remercie infiniment d'avoir fait le débat ça pour, pour nous aborder ma faute. Et là, chez vous que euh, ces jeunes qui sont là, je, je les salue bien bas. Comment allez-vous A Les jeunes, les jeunes, ça oui. va Oui, ça va, merci. Mmh. Ça, fait temps que tu, ça fait combien de temps que tu pratiques... Euh, le Alors ça doit faire environ euh, 4 ans. 4. Et comment tu te sens Comment ça va et ce sont, Qui t'a dirigé vers, euh, vers le scoutisme Ce sont les parents ou pas Et eh bien j'avais mes cousins et cousines qui étaient au scouts. Et donc euh, j'avais envie de voir ce que ça faisait. Et puis ma maman m'a encouragée aussi. Donc euh, j'ai dit d'accord. Eh super. Aujourd'hui, comment tu, tu, tu vois la chose tout ça C'est nécessaire d'apporter une aide précieuse à quelqu'un qui dans a besoin Alors, oui c'est nécessaire parce que c'est pas. Enfin, je, ton, bah, je sais euh, ce que ça fait quand on a besoin. Donc, euh, aider, oui, il oui. faut aider. D'accord, c'est te un test. Te oui, attends, attends, c'est un